La cristalline et moi, on est inséparables Oh malheureux Doucement avec la cristalline Elle est si bonne Cristalline Ça coule de source Bonjour Alors déjà, c'est une très mauvaise idée de faire une vidéo après avoir mangé du miel. Parce qu'on a la bouche mielleuse. Hum... Mmh. Donc, euh, oui, alors, euh, en fait, cette vidéo, je pense que vous avez remarqué, il y a un petit problème, c'est parce que euh, demain, j'ai pas de vidéo. Voilà, elle est pas prête, j'ai pas pu la monter, j'ai pas eu le temps, euh, j'ai été occupé, euh, et quand je devais le faire, finalement, on m'a dit la télépupille, grosse histoire. Hein. Mais ici, on n'est pas là pour parler de ça, ni pour faire un tuto cuisine, je voudrais, du coup, vous parler et vous faire un petit peu de publicité pour, euh, notamment, ma chaîne YouTube, Golden Cancer, où je vais faire des choses très cancérigènes j'ai déjà commencé et euh, je vais refaire d'autres voilà abonnez vous je rends alors euh, oui aussi si vous avez remarqué bah, mon ancien twitter bah, il a sauté alors bah du coup euh, je vous mets le nouveau ça aussi ça, ça peut être intéressant après bon, bon je fais rien d'exceptionnel et je suis très bien heureux en ayant 26 followers mais bon si vous me cherchez après bah, faut pas trop me chercher parce que je suis un mec accessible et du coup, ben pour finir, j'aimerais parler toujours de mon site internet, hein, toujours aussi bien. Il n'a absolument pas changé depuis la dernière fois que j'en ai parlé. Voilà, bisous, adieu. Ouais, j'essaierai de faire une vraie vidéo, euh, peut-être, euh, pour mercredi prochain.